Oh, lui il campe, lui c'est un campeur, je vais le tuer. Vas-y viens, toi, je vais te défoncer le cul. Ah, c'est toi Mais mec, mais t'as pas honte tu campes comme ça yeah. Hop, t'es mort, voilà Ah, c'était pas toi Bon bah, j'ai tué un campeur quand même. Par contre, doucement avec mon cul, s'il te plaît, frère, je suis. Je vais te montrer comment ça se passe. Vas-y, vas-y, tu vas montrer, hein. C'est ça le problème, j'ai peur que les gens ils lâchent des. des... Ouah, wow, bazooka, frère, non, tu devrais avoir honte. La vérité, tu... je pense que t'as été adopté par des kangourous, hein. pas sur kangourou, putain. T'en foutre, il est en train de m'insulter Attends, attends, attends, il veut jouer à ça, il joue à RPG, tout ça, il insulte Attends, attends, attends Eh, le kangourou, c'est quoi ton pseudo Oh, oh le camper What le campeur Wouah le campeur, t'as trop la rage Non Ah, tu bugs mon frérot Mec, mec, tu bug, t'inquiète, je te tue pas, je te tue pas Je suis un mec gentil, man, I don't kill you But, euh, pas, pas de carotte, hein, on est d'accord Man, man, man, don't worry I, I I don't know. I shoot you? Yes, no. You're friendly? Yes, yes, good. Yes! Yes! It, it's okay, man. Do you have a mic? You don't have a mic. It's okay. I will not kill you. Let's go! Je me suis fait un pote. Si tu vois? Man, do you eat? Man, man, look at me. Jump if you like carottes. Carottes. Oh, je ne comprends pas. You like? Yes, no. Jump. You don't like? Okay, okay. Let's go. Il aime pas les carottes. <coughs> like we say, best on frog, c'est moi qui pilote. T'inquiète. Not me, not me, mais me tire pas dessus Attends, ouais, ouais, ouais, attends, vite fait Il a tué mon pote, non, t'as pas tué mon pote T'as tué mon pote, mec, je vais, je vais te tuer, je vais te détruire Comment t'as tué mon pote, reviens, reviens, reviens Je vais venger mon allié, mon ami Voilà, j'ai vengé mon ami C'est un fou, frère, il a tué mon ami Vas-y, vas-y, raconte ton histoire Non Pleine poire, mais je m'en fous de la poire! Je suis mort! Je pense que c'est peut-être. Oh, les toilettes! Attends, vite, on va faire un petit truc. Bon, là, je vous fais pas de dessin, je suis en train de pulvériser les chiottes tranquillement, carrément, je tirais dessus et tout. C'est bon, moi j'ai fini mon bail. Aux toilettes. Ah! pour que sur le qui vont faire ça. T'as trop la rage, Ben. Bah. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Tu <rire> m'entends? Where you from, man? Brazil, bro. Man, I, I am from Gulag, I have no weapon, ok? Look, look, look, look I give you my... I give you... Ah, I have no money I can't give you my money I have no money I, I found money, look I give you my money No, no, no. it's me, it's me uh, No, non, non, please, please, please, please, please I give you my... There is no money, mec No ma... Ah, non, no. non Rigole, mon petit pote, rigole Je lui dis, je te passe mon argent Il a refusé, il a voulu me tuer direct Ok, c'est au-dessus C'est lui Vous le voyez, là Non, il m'a paralysé. Mais ça bug non, ça a bugué Mais non, non, non, don't kill me, don't kill me I give you my money, ok Ok I give you money, I give you money Don't kill me oh, Non, bye, non, bye, mais. non, non, non, please, please Oh, non Non, non, non Bye, bye Ah, <rire> c'est lui <rire> Je lui ai dit, I give you money Il m'a fait, non, non, bye <rire> Eh, frère, il a pas voulu hein. Je t'entends, mec Attention à toi On va voir quoi Viens te battre comme un homme Je suis en moi On va se la foutre Ah, frérot j'ai dit qu'on allait se la foutre. Ah mais c'est pas toi, attends, j'ai tué un autre mec. Mais de toute façon on va se la, on va se la tordre. Hello, y'a un français chute. Tu parles français Ouais ouais. Pourquoi je chute Moi je viens, je suis gentil. Gueule, je suis... Ah bah ça va. T'es où Je viens d'atterrir, là je suis en haut. Je suis dans une maison à gauche, vas -y, vas -y, je crois. Vas-y, vas-y, j'arrive. Faut que je te rejoigne pour qu'on fasse quoi Ah bah je suis en tout, regarde, tu vois, je suis là. Let's go Et moi tout le temps j'arrive trop à me faire des amis dans, dans ce yeux, c'est incroyable. Et je crois les, les gens ils m'aiment bien, hein. Tu m'aimes bien Oui. Ah bah ça fait plaisir. Allez viens on y va. Ici, ici. Wow, tu fais péter les voitures comme ça mais mais quelle violence Nous, on veut péter une voiture. Ah mais on peut monter dedans. Ah mais il est pas complètement pété. C'est quoi Vas-y, au pire prends là. Je vais aller prendre le véhicule là-bas. On va prendre un véhicule chacun. Ouais, une voiture. Oh. Wow, t'as failli m'écraser mec. J'ai vu la mort passer devant mes yeux. Wow, autoroute et tout. Et il y avait pas ça avant euh, sur Warzone, autoroute tout ça. Non, mais tu veux me tuer en fait, non Eh, mais on est d'accord, les gars, il veut me tuer. Wesh, ouais, depuis tout à l'heure, il veut me renverser. Eh, mais la vérité, les gars, hein, si vous avez un problème social, vous avez perdu vos amis ou quoi, allez sur Warzone 2, vous faites des potes. Eh, la vérité, c'est trop bien. Oh, let's go, Eléco. Ah, y a... Y a un mec, y a un mec, fais gaffe, fais gaffe, protège-moi. Il est mort. Oh, GG, mec. Et encore un mec, non Bob Smoke, je suis mort par Bob Smoke. Tac. Moi, je fais mes petits étirements là, comme ça, je joue bien. Hop, hop, hop, hop, hop, hop. Hip, hop, C'est bon, je suis prêt. Ah, y'a un mec là. Monsieur, monsieur, pas, pas de bêtises, hein. C'est un comme, tu parles ou pas Tu parles pas, je te dételle. Non Allez, allez, allez, moi ça y est, frère, ça y est, moi je.. Ah Regarde-le, regarde-le Regarde-le. Vas-y mon poulain. Vas-y, tu-le, tu le. Eh euh, regarde Lui, il course, lui qui course, lui, qui course, lui, qui course. Moi je le course Vas-y mon poulain, tu peux le faire Après je tuerai mais... Vas-y mon poulain, vas-y Peut-être que moi aussi je suis, je suis le poulain de quelqu'un. Non, je ne suis pas. Oh Allez mon poulain, je compte sur toi. Tu seras notre héros. Tu seras le héros... De... Non mais pas, tire pas sur le rocher. Mais mon poulain, c'est quoi ça Mais c'est n'importe quoi. C'est pas ça que je t'ai appris. Allez mon poulain. Si je peux t'aider carrément. Même si c'est pas légal, mais... T'inquiète. Allez mon poulain, tu m'entends. Vas-y, je compte sur toi. Voilà, c'est ça la motivation. Thank you, thank you. Vas-y mon poulain. Ah c'est fini Bon bah j'arrive. Ah frérot, oh, tu gâches tout là. Hein Il m'a insulté frère. C'est mon poulain, moi je, le mo je le motivais et tout, j'étais prêt à l'aider. Et c'est ça, ça tu fais, tu me déçois comme ça Tu me dégoûtes. Tu me dégoûtes. T'étais mon poulain, je comptais sur toi. J'ai mis beaucoup d'espoir en toi. Pour finalement, rien du tout. Vous investissez dans des, dans des poulains comme ça, vous les motivez. Et c'est ça, ils font derrière, ils vous insultent. Après, les glissades descendent tellement lentes. Ah, oh, il oh, y a un mec là et Mais tu fous quoi toi Mais qu'est-ce qu'il fout là lui Ah, je prends ton quad. Allez, salut mon gars, vas-y, salut mon gars, je prends ton quad, bien vu. T'es un bon, hein? Non, je rigole, les mecs, hein. je vais revenir, mais je vais l'écraser. Croyez pas, je m'enfuis en quad et tout. <rire> je savais même pas où il était. Mec, man, man, listen to me. Non, non, stop, stop, stop, stop. Turn around, turn to here. You give me. Look, look, look. You give me all your money and I let you go, ok? Yes, yes, yes, yes. Ok. Yes, yes, yes, yes. You can. You, you made you up. You give me all your. Ah non, sorry, I, I. Ok, ok. Non, no, ok, ok. You Give me your money and you, I let you go. Ah, t'as vu, vous avez vu, même de l'autre côté. Quand je suis le mec gentil, ça veut me tuer. Je savais, mais j'avais gardé mon viseur sur lui parce que je savais. Mais c'est des fous, frère. Trop gentil, trop con. Là, j'avais aucune raison d'être gentil. Je l'ai fait par pure bonté, généreuse, humaine. Très, très gentil. Et voilà. Non, moi, je pense que le mec, il devrait se repentir ou un truc comme ça. De toute façon, c'est bien parce qu'il y a une mosquée sur Warzone, comme j'ai pu le voir dans cette vidéo. Donc voilà, je vous propose de la regarder. Et moi, je vous dis à tout de suite et bon visionnage.